Salut à toi, et bienvenue dans Médiacrité. Je n'ai pas fait d'épisode le mois dernier, tout simplement parce que je n'avais vu aucun film qui me semblait suffisamment intéressant pour en parler ici. En revanche, si ça t'intéresse, j'ai écrit un petit article sur Saint-Amour, que je reprendrai pas ici mais que tu peux aller voir. J'ai enfin vu Zootopie, qui me tentait pas du tout à la base, mais comme tous ceux qui l'avaient vu, multitude accablante en hurlant à la mort, me sont tombés dessus, j'ai fini par y aller. Et bordel, j'ai bien fait je vous passe les éloges sur le rythme, l'animation et l'humour qui ont déjà été vantés un petit peu partout parce que je vais essayer de me concentrer sur le fond et le propos du film. A première vue, Zootopie utilise l'anthropomorphisme pour que l'histoire des animaux du film dénonce les travers de la société humaine. Un petit peu comme dans les Fables de la Fontaine quoi. Et déjà à ce niveau là, le film est très réussi. La cohabitation des différentes espèces au sein de la ville de Zootopie permet d'aborder frontalement les problématiques liées au racisme et à la représentation. Et loin de se limiter à un discours naïf sur la tolérance, le film a une vision très précise, même sociologique, de la façon dont le racisme est entré dans notre société. Ben ça alors Ils ont vraiment recruté un lapin Oh shit Je dois avouer que c'est encore plus mignon que ce que je pensais Ouf. Vous n'êtes sans doute pas au courant, mais un lapin peut dire qu'un autre lapin est mignon. Mais sinon, pour nous lapin, le mot mignon, c'est un petit peu... Ah, oh, Je suis trop désolé. Moi, Benjamin Klohauser, celui que tout le monde prend pour un flic enrobé qui adore les beignets Je suis en train de te stéréotyper quoi C'est pas grave Ainsi, Autopie est un film mature et j'en veux pour preuve les références très adultes qui jalonnent le film, ainsi que l'aspiration qu'ils sont tirées de la bande dessinée Black Sad. Ce qui boucle la boucle quand on sait que Juan Rogardino, le dessinateur de Black Sad, est lui-même un ancien animateur de chez Disney. Cette inspiration de deuxième génération permet à l'anthropomorphisme de se doter d'un second niveau d'interprétation pour renvoyer le spectateur à son regard sur les animaux. La dénonciation des clichés de représentation s'applique alors aux animaux eux-mêmes et le film démonte les stéréotypes, largement propagés par La Fontaine et par Disney eux-mêmes ensuite, qui nous font toujours imaginer les lapins comme de mignons agriculteurs, les loups comme de dangereux chasseurs et les requins comme des meurtriers à de sang il y a une vraie volonté de montrer les animaux comme des individus et pas comme de simples appartenant à une espèce qui prédéfinirait leur caractère. Ajoutez à ça une séquence d'introduction qui explique très clairement que pour vivre en harmonie, les animaux ont dû arrêter de se bouffer entre eux, et le discours antiraciste du début est rejoint par un discours antispéciste de manière tout à fait pertinente tout en étant dynamique, drôle et très joli. Balèze Jamais sur vos écrans propose à des réalisateurs de venir parler de leurs projets avortés, des films qu'ils n'ont jamais pu faire. Raon est un enfant adopté. Un aventurier cynique qui ne pense qu'à gagner du fric. C'est une histoire assez sérieuse en termes de faits. L'occasion de mettre un visage et une voix sur certains de ces réalisateurs et de voir leur carrière d'un autre œil. Quand vous regardez les listes de imdb des de et que vous voyez des gaps pour... 4 Qu'est-ce que c'est ce gars qui fait Il n'a rien fait pour finir. Est-ce qu'il est en réhabilité Qu'est-ce qui se passe C'est parce qu'il essayait de faire des films off the ground. We're always working. We're always working on travaille toujours sur quelque chose. Se dessine alors une histoire alternative du cinéma, composée de films qui peut-être auraient changé la face du grand écran, mais se dessine aussi une autre histoire, celle si bien réelle, celle de la production qui semble avoir les pleins pouvoirs sur ce que seront les films de demain. Mitterrand et une de ses âmes d'année charasse, on remplacé euh, la censure officielle par une censure infiniment plus efficace, c'est la censure économique. Warner's really was not at that time that interested in their past. And they were much more interested in their future. L'incompréhension des chaînes de télé euh, françaises qui nous disaient pourquoi ils sont pas blancs, pourquoi ils parlent pas français, pourquoi ils sont tout nus.